Alors bonjour à tous. On va commencer. Donc euh, je vois qu'on est en live sur Facebook aussi. Euh, tout d'abord, je tenais à tous vous remercier euh, euh, d'être euh, présents sur ce live. Je, je souhaite remercier Singa France et l'accélérateur de Singa euh, de permettre euh, cet échange autour de l'inclusion financière. Euh, et euh, la fondation Edmond Rothschild euh, qui supporte euh, l'accélérateur de Singa qui accompagne différents porteurs de projets euh, sur, euh, sur différentes thématiques. Et, euh, et on est là justement pour parler de l'inclusion financière. Donc, l'inclusion financière est l'ensemble des dispositifs mis en place pour lutter contre l'inclusion bancaire. Et on sait tous que quand on vient de différents milieux, euh, qu'on qu vient de différents pays ou euh, qu'on soit. Euh, euh, des membres de différentes associations, on n'a pas forcément euh, les chances euh, de pouvoir accéder à des financements. Et, euh, et l'objectif justement de, de ce euh, live avec euh, Susanna, euh, Christina et euh, Julien, c'est de donner euh, des clés à toutes les personnes qui souhaitent avoir accès à des financements pour pouvoir lancer leur projet. Euh, je vais demander à Susanna Nunes de, euh, de We Do Good de se présenter et tous les intervenants vont avoir quelques minutes pour pouvoir nous, uh, nous parler un peu d'eux de, uh, et de leurs uh, différentes institutions. Bonjour à tous et à toutes. Euh, moi, c'est Susanna, je suis de d'OIDWOOD. Euh, nous, chez OIDWOOD, notre mission au démarrage, et c'est toujours notre mission, c'était de, de développer un modèle de financement euh, permettant de, de démocratiser l'accès au financement, notamment pour les petits projets ou les projets en démarrage. Euh, il y a un deuxième volet qui est aussi de démocratiser l'accès à l'investissement parce qu'on considère qu'en fait tous les citoyens ont un impact et il faut rendre l'investissement accessible pour qu'ils puissent aussi euh, contribuer à, à leur échelle. Et du coup, on le fait avec un modèle de, de financement en royalties que je vais peut-être pouvoir vous présenter un peu plus tard. Merci, Susanna. Uh, Julien de la Nef, est-ce que tu uh, peux nous en dire plus uh, sur uh, la Banque Éthique Lanef uh, et uh, ce que vous uh, proposez Tout à fait. Donc Julien, conseiller grand compte à la Banque Éthique Lanef, euh, coopérative euh, financière depuis, qui existe depuis plus d'une trentaine d'années aujourd'hui et qui euh, s'est donné comme objectif de faire un métier, un métier de banquier euh, de manière éthique et transparente. Euh, ce qui nous amène à financer euh, par du prêt les entreprises, les associations à impact environnemental, à impact social, à impact culturel, euh, en métropole, mais aussi euh, sur euh, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Merci. Euh, Christina Weida de Fer. Faire... Oui, bonjour. Donc, euh, je suis déléguée générale d'un fonds de dotation euh, qui a comme objectif de soutenir les entrepreneurs réfugiés. Donc Fer, fonds d'action et d'innovation des réfugiés entrepreneurs, hein, euh, a été créé en 2018, donc on est assez jeune, euh, assez récemment, et, euh, et notre fondateur, celui qui a eu l'idée, c'est un fonds privé, euh, bah lui-même est entrepreneur à succès et réfugié. Euh, il est passé par un parcours de réfugié. donc Nick, notre fondateur. Euh, D'origine Thaï, euh, connu pour ses propos pro-démocratie, il a été contraint de fuir de Thaïlande en 2014 avec l'arrivée du jeune militaire. Et, et justement cet événement choc dans sa vie où il était forcé de laisser derrière lui euh, sa famille, euh, son entreprise qui était sur le point de faire une entrée en bourse, euh, du coup euh, l'a fait beaucoup réfléchir et s'est rendu compte que les, les forces qui lui étaient demandées pour... Euh, pour arriver à, à survivre et à aller de l'avant face à cette expérience, euh, était aussi beaucoup de qualités qui étaient nécessaires pour, pour réussir en tant qu'entrepreneur. Et au fur et à mesure de ses réflexions, son installation en France, il a redémarré sa vie une fois que sa situation était stabilisée. Euh, il a investi dans un start-up français, dans tech, et puis il s'est dit Mais, mais enfin, je ne suis pas le seul, il y a d'autres qui ont envie. Et d'où est né le programme et le projet de faire qui soutient les réfugiés entrepreneurs via des programmes d'incubation avec nos partenaires et un programme de prêt d'honneur. Super, merci beaucoup. Et justement, quand je vous écoute, je pense à mon histoire personnelle quand je suis arrivée en France et je me souviens de la difficulté, de serait-ce que d'ouvrir un compte bancaire pour un particulier. Donc, je me dis, quand on souhaite monter une entreprise, quand on a un projet euh, et, euh, et qu'on arrive, on ne sait pas forcément qu'il y a des solutions alternatives quand on n'a pas euh, tous euh, les prérequis en fait, que les banques traditionnelles nous proposent. Donc, je vais vous demander à, à chacun de nous, de nous dire en fait, comment est-ce que vous répondez à cet objectif dans, votre, dans vos entreprises, qu'est-ce que vous avez mis en place et comment ça, ça fonctionne. Donc pour cette première question, je vais demander à Julien de Lanef, est-ce que tu peux nous dire en interne justement comment est-ce que ce financement alternatif est mis en place pour des personnes migrantes ou des associations hybrides euh, nous, de notre côté, on, on, va, on, va, on a vraiment comme porte d'entrée euh, première, vraiment, le, le projet. Le projet. Euh, on, on ne regarde pas le statut de l'entreprise. Euh, on forcément le forcément la nef va forcément financer une entreprise qu'elle soit une entreprise individuelle ou une personne morale ou une association euh, mais on, on, on va pas s'arrêter à, à ça pour déjà pour euh, comme porte d'entrée on va vraiment s'intéresser à ce que le, le projet est ce que le l'activité envisagée par euh, là ou les personnes euh, sont euh, en phase avec euh, nos secteurs d'activité ou en tous les cas les les, les, les oui, les, les secteurs environnementaux, sociaux et culturels qu que l'on souhaite euh, promouvoir. Euh, après, c'est vrai que quelqu'un qui, une personne ou un groupe de personnes qui viendrait à, à créer une structure... Euh, euh, en étant migrant, euh, on, on aura quand même cette, cette approche-là. C'est-à-dire, si, si l'activité n'entre pas du tout dans les champs d'intervention de la nef, euh, j'irai voir s'oppose euh, aux, aux champs d'intervention, tout ce qui est environnement, ce genre de choses, euh, on aura tendance à ne à, à pas y aller, à dire, voilà, ça, ça ne rentre pas dans nos, dans nos champs d'intervention. Euh, à côté de ça, on peut, en lien avec une association ou en lien avec... Euh, un collectif, euh, être amené à financer un projet euh, en, en lien avec l'inclusion euh, de personnes qui ont justement cette difficulté à, à, à s'insérer économiquement ou autre euh, sur, euh, en France. Donc, on on, on, va, euh, on on va pas forcément avoir un programme précis ou ou vraiment quelque chose de, de ciblé, mais on va être à l'écoute bien entendu, comme sur l'ensemble des, des projets que l'on finance, que l'on soutient on va être à l'écoute quand même de, de ce qui est porté comme projet euh, sauf, et sauf si l'activité s'oppose en tout point à ce que l'on souhaite promouvoir euh, je dirais qu'il n'y a aucune raison que l'on puisse, puisse pas soutenir la création, voire le développement euh, d'une activité euh, Merci. Et euh, Christina, euh, chez FER, comment est-ce que euh, vous euh, mesurez en fait, euh, que ces objectifs sont atteints euh, en interne C'est quoi les, les outils à disposition de, de vos équipes, par exemple, pour, euh, pour être sûr que votre mission est accomplie ah, nos équipes, on est une toute petite équipe chez FER <rire> Mais euh, en fait, nous, on va aborder l'évaluation comme n'importe quel investisseur. C'est-à-dire, on a un processus de due diligence où nous allons voir justement euh, tous les aspects du business. Donc c'est vrai que euh, dans le processus, et, et après, on ajuste en fonction de, dans le sens où... Euh, nous, on a la capacité de soutenir des structures qui sont peut-être pas tous au même endroit. Euh, sachant que faire se spécialise dans le tout début de chaîne de valeur. Donc, la, la création, on va partir de l'idéation jusqu'à. Euh, Idéalement, notre envie et notre souhait dans la mission, c'est de, de pouvoir euh, les permettre d'avoir le hard launch, c'est-à-dire le, lance, le lancement complet, financement euh, en main avec le business plan, euh, avec des achats, avec des clients, etc. Et du coup, on leur met, quand on, quand on, on tire, termine notre soutien, c'est qu'ils sont à un niveau égal avec n'importe quelle entreprise ici en France, et du coup, c'est les lois de marché qui vont définir, le, on va dire, le, le, le succès ou pas. Euh, mais en termes de diligence, bah, comme n'importe quelle autre structure, on va voir, on va évaluer le projet. Donc, c'est clair que s'il s'agit de quelqu'un qui vient vers nous pour un financement d'un prototype, c'est-à-dire qu'ils sont très, très, très, très en amont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de preuve de marché, bah, du coup, nous, on va évaluer... Euh, L'étude de marché, comment, comment ils ont identifié le besoin Quelle est leur réponse proposée dans l'outil qui est le prototype euh, Donc, on va évaluer leurs réflexions, etc. Et puis, il y a un part de, de ce qui a été mis en place. Il y a aussi une évaluation de euh, connaissance de soi. Est-ce que l'entrepreneur est conscient de ses forces, de ses faiblesses euh, Comment combler à ces éléments euh, Personne ne peut tout faire. Personne n'est expert en tout. Donc, forcément, il faut avoir une connaissance aussi de ce qu'on apporte dans le business qu'on essaie de lancer, notre startup, et ce dont on a besoin de chercher ailleurs. Donc, on va chercher cette connaissance de soi. Après, qu'ils ne savent pas où chercher, ça, ce n'est pas un problème. Nous aussi, on a un accompagnement qui va pouvoir les aider là-dessus. Mais, mais vraiment, on va évaluer ce qui a été fait jusqu'à présent, combien ça tient la route euh, et puis on, on va aussi évaluer l'entrepreneur, le, le, c'est aussi une question de relation, si nous on va travailler prochement avec ce, cet entre entrepreneur bah, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs est-ce qu'on est qu croit qu'il y a une bonne relation de travail qui peut s'instaurer pour permettre, on est là pour les soutenir mais après c'est à eux de faire le travail donc, il a, donc, du coup, toute cette évaluation, enfin, des outils comme n'importe quel outil d'évaluation de, de business plan, s'il y en a, du, de la stratégie marketing, euh, s'il y en a, s'il n'y en a pas, pourquoi on va poser des questions. Donc, c'est tout un processus d'évaluation par euh, information, d'échange, euh, de réunion. Et puis, euh, le processus de validation, je pense qu'on va parler peut-être un peu plus tard. Mais, euh, mais du coup, voilà, ça, c'est une autre expérience, mais qui. Euh, qui suit beaucoup de, je pense, beaucoup d'autres structures de financement. Enfin, voilà, nous, euh, on est un fonds de dotation, un outil philanthropique, mais on dit souvent, euh, on n'est là pas pour faire de la charité. Donc, euh, juste parce qu'on a une idée, ne veut pas dire que ça va être financé. Il faut que l'idée tient la route aussi. Merci. J'ai beaucoup cette idée de ne pas faire de charité. <rire> Tama de, de We Do Good, justement, est-ce que uh, tu peux nous, uh, nous dire aussi chez, chez vous, quels sont les, comment est-ce que vous me direz que vous avez atteint vos objectifs uh, pour uh, permettre un, un accès à ce financement qui est alternatif mmh, Ça marche. Juste pour rebondir sur la difficulté d'accès euh, aux banques, même pour les particuliers, quand je suis arrivée en France, je suis citoyenne européenne et j'étais déjà, il y a eu des banques qui m'ont refusé, donc euh, je confirme que ce n'est pas évident. Euh, et donc, nous, chez Good, bah, c'est euh, l'outil même que nous avons développé qui nous permet de répondre à cet objectif-là. En fait, euh, nous, ce qu'on avait constaté, c'est que une des problématiques dans le financement, c'était le coût de gestion. En fait, s'il y a des, des fonds d'investissement et même des banques qui aujourd'hui ne, ne financent pas un projet en, dans, en dessous d'un certain montant, par exemple 1 000 €, voire plusieurs centaines de millions d'euros, pour des fonds d'investissement, c'est parce que derrière, le coût de gestion est trop élevé. Ça veut dire que ça va leur coûter beaucoup trop cher pour pouvoir financer ce projet-là. Et en fait, aujourd'hui, quand on voit des porteurs de projets, parfois, ils ont juste besoin de 10 000 euros, de 15 000 euros, 20 000 euros. Donc, nous, notre problématique était de, de trouver une solution de financement permettant de financer ces projets-là, tout en ayant derrière assez peu de coûts de gestion et de mise en place de financement. Et donc, on a passé pas mal de temps à réfléchir, à regarder à droite et à gauche ce que se faisait notamment aux États-Unis, où il y a une diversité de financement plus importante. Et on est arrivé au modèle de royalties, qui en fait existait déjà en France, mais sur une autre forme, notamment dans le monde de la franchise et dans le monde de la musique. Et, et, et ce modèle-là, il est vraiment très simple à mettre en place et à cet avantage-là des, des, des coûts de gestion qui sont faibles et qui permettent de le rendre accessible. Euh, au projet à partir de 10 000 euros. Donc ça veut dire qu'un entrepreneur, un entrepreneur qui a besoin de 10 000 euros, il, il va pouvoir passer par nous euh, sans problème. Pareil côté investisseur, ça nous permet de le rendre accessible à partir de 10 euros. Ce qui est euh, quasiment inexistant en France aujourd'hui. Pouvoir investir avec un, un billet de 10 euros, ça, ça n'existe pas. Euh, so <rire> euh, et, et donc c'est ça que, que nous avons développé et très concrètement en fait c'est un modèle qui, qui, est, qui, est, qui est très transparent et concret parce que quand on, quand on investit, on va investir en échange d'un pourcentage des revenus futurs du projet donc ça veut dire que ma rentabilité à moi si j'investis par exemple 100 euros va dépendre vraiment du succès du projet de combien de chiffre d'affaires il va générer et donc, on est vraiment dans une logique de répartition de la valeur, de partage des risques avec les porteurs de projets. Et comment on mesure notre réussite C'est par le nombre de projets qu'on a accompagnés. Aujourd'hui, on est à plus de 100 projets qui ont été financés sur la plateforme. On a un taux de réussite qui est supérieur à 80%. Donc, ça veut dire que les projets, ils arrivent à trouver du financement. Et on a plus de 100 millions d'euros levés avec ce modèle-là. Et surtout, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que dans la communauté d'investisseurs, on a une communauté qui est vraiment très atypique. On va avoir vraiment tout le monde, de, de citoyens qui veulent juste donner un petit coup de pouce à un projet qui lui plaît, à un investisseur un peu plus qualifié. Et surtout, on est quasiment à, à la parité homme-femme, ce qui est assez inédit en France aussi, et qui est la preuve concrète qu'on est vraiment sur une logique de démocratisation. passionnant, merci. Et tout ça, ça, ça me fait réfléchir. En fait, je, quand je prends le, le chemin que j'ai vécu, par exemple, sur mon projet entrepreneurial de manière très personnelle, je me dis, quand on arrive en France et qu'on veut lever des fonds, en fait, on n'arrive pas en se disant « j'ai un projet, je veux lever des fonds ». C'est une histoire qui commence, c'est des rencontres. Et tout ça se fait sur du temps assez long. Et certaines personnes peuvent avoir un, un projet, une idée de projet, ils veulent y aller. Et ils ne vont pas forcément avoir ce support system qu'on a au début qui nous permet de faire le « friends and family ». Donc, c'est vraiment les amis proches, l'entourage proche. Souvent, c'est les amis qu'on a pu se faire en France parce que notre famille est restée au pays, comme on dit, qui va dire « je te soutiens, je mets à 1 000 euros pour certains, 5 000 euros pour d'autres », qui va nous permettre justement de faire ces premiers « proof of concept », de pouvoir lancer l'idée pour ensuite aller lever des fonds auprès d'institutions ou de business angels. Et la, la question que j'ai à vous poser, c'est pour des personnes qui, qui viennent d'arriver, qui n'ont pas ce support system, qui ont une super idée, c'est vraiment euh, l'idée euh, révolutionnaire, si vous aviez à leur donner trois informations, à partager vraiment euh, trois clés pour qu'ils puissent lever euh, ou euh, trouver euh, une somme symbolique qui leur permette de passer à ce proof of concept, euh, quelles seraient ces, ces trois informations Julien par exemple de, de la banque éthique la qu -ce que c'est quoi les trois informations que tu partages avec toi euh, une première information qui va aller avec le reste mais une première information déjà ça serait de dans, dans un cercle restreint un cercle d'amis justement ça serait de parler le plus clairement possible de son projet euh, de manière à, à pouvoir déjà auprès de sa, de sa communauté, je dirais, euh, proche, de ses amis proches, euh, de pouvoir euh, déjà euh, tester, tester euh, le projet, tester l'idée et puis avoir des retours euh, directs de personnes en face euh, sur des questions, euh, de manière justement à, à ce que euh, la personne, une fois qu'elle va devoir, euh, je dirais, euh, collecter des fonds ou en tous les cas faire des demandes de financement, eh bien euh, ce travail en amont servira justement euh, dans la présentation qui sera faite. Euh, et souvent, souvent, je pense qu'on met pas tout, tout, tout type d'entrepreneur euh, a tendance à mettre son projet sur le papier sans forcément en parler autour de lui, alors que je pense que bien souvent, ça pourrait permettre d'accélérer, de, de, justement, parce qu'on cherchait à accélérer, euh, ça permettrait d'accélérer le, eh le, les retours en face euh, des éventuels financeurs, parce que justement, ce travail de questionnement et de... De, de, de rendre la d'affiner son projet et donc en répondant à ces questions serait fait euh, ce qui m'amène du coup un peu à la, une deuxième euh, deuxième idée ce qui est euh, le financement participatif euh, où, euh, enfin, moi, nous, nous par exemple à la nef on, euh, on a du coup le ZEST qui est une, une plateforme de financement participatif et qui justement euh, va, va s'appuyer sur cette présentation claire du projet mais va aussi beaucoup s'appuyer sur, euh, le, bah, sur les amis sur les réseaux très proches et un peu plus éloignés euh, de, de la personne ou du collectif qui porte son projet donc euh, du coup de pouvoir euh, avoir déjà de préparer en amont son, son projet mais aussi sa présentation et euh, peut-être essayer d'aller verser des outils euh, des outils euh, qui ne sont pas forcément des banques euh, sur des outils alternatifs style euh, plateforme de financement participatif ou du coup on est, euh, on est dans une synergie entre euh, je dirais le collectif euh, qui entoure la personne euh, et puis euh, je dirais, sa préparation de son projet et de sa présentation Super, merci. Euh, Susanna de, de We Do Good. Chez Singa, par exemple, on a Pizza Bobo euh, qui, qui est une très, très belle aventure. Euh, justement, euh, s'il si, euh, avait euh, besoin de passer à l'échelle et qu'il avait besoin de trouver d'autres financements, ce serait quoi les trois informations que, voilà, que tu partagerais pour, pour We Do Good en fait, pour qu'il puisse supporter ce projet Hmm, bah déjà euh, dans la première c'est peut-être participer à un de nos euh, webinaires j'en anime un euh, cet après-midi c'est pas uniquement sur notre mode de financement mais sur, sur l'ensemble des modes de financement euh, participatifs euh, dont le don comme euh, peut le faire euh, Zest euh, et du coup ça permet d'avoir une idée de quel est le mode de financement participatif qui peut éventuellement correspondre à mon projet et comment je m'y mets avec quel type d'acteur, comment je me prépare donc c'est assez, assez pratique et après, les deux autres, c'est des conseils qu'on donne au projet, qu'on accompagne. Parce que si on fait du financement participatif au pas, c'est la même chose. La, la clé, c'est de construire sa communauté, de créer du lien avec ses futurs clients, avec ses futurs utilisateurs, de les connaître. Ça permet de faire évoluer le projet. Donc, euh, il ne faut vraiment pas oser, comme, euh, comme Julien le, le disait, de, de parler de son projet. En fait, on ne va pas nous piquer... Euh, des idées, euh, la, la valeur du projet n'est pas l'idée, mais les personnes qui le portent, les compétences qu'elles ont, l'engagement. Donc euh, il faut vraiment oser en, en parler, et, euh, parce que ça va permettre à la fois de trouver des personnes qui vont peut-être nous accompagner dans la durée, qui ont des, des expertises complémentaires, qui vont venir nous challenger. Nous, chez Ouidou, nous on l'a fait beaucoup et aujourd'hui, on en a encore, des personnes comme ça qui nous suivent et qui nous, qui nous conseillent régulièrement. Et ce, les moments où ça va bien, c'est bien, mais c'est dans les moments où ça va moins bien que c'est vraiment indispensable. <rire> et, et après, ça permet de construire sa communauté et de l'activer à un moment donné. Par exemple, euh, quelque chose de très concret, c'est qu'on en va à un événement, on ne distribue pas sa carte visite, mais on collecte des cartes de visites pour pouvoir construire sa base de données d'adresse et pouvoir la solliciter plus tard si besoin. C'est vraiment une clé pour le financement participatif, mais pas que. Vraiment construire sa communauté. Merci beaucoup. Et Christina, chez, chez FAIR, trois informations à passer à des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui souhaitent trouver des financements pour lancer leur projet. Ben, je pense que déjà, euh, déjà, Faire on est là. <rire> et, et notre programme de prêt a justement comme objectif de combler ce manque d'apport, de, de love money, dont on demande partout. Donc, c'est vrai qu'il euh, ne faut pas avoir peur. Hein. Enfin, en fait, je, je vais faire écho à ce qui a été déjà dit par Julien, Susanna. c'est Il faut en parler. Il faut en parler autour de soi. Et c'est vrai que euh, faire, non, je vais pas vous mentir, on ne va pas pouvoir financer tout le monde. Euh, c'est dans la nature de... Euh, nous, on a une petite structure. Et puis aussi, il y a, il y a des projets en particulier que nous, on va être focus dessus, des projets à grande envergure euh, qui ont vocation à avoir un grand impact économique à niveau minimum national, mais voire euh, international. Mais, euh, mais on est là. Donc, et nous, notre processus, euh, c'est assez clair. On commence par simplement une petite formulaire qui est disponible sur notre site web fair.eu en anglais et en français. C'est nos deux langages de travail. Euh, avec juste quelques éléments de base, et c'est le point de départ pour dire, ok, est-ce que c'est un projet qui rentre dans la cas de faire ou pas Et si c'est pas, ben nous quand même on travaille avec un écosystème, donc euh, on a nos partenaires directs comme Singa organisateur de, de ce panel aujourd'hui, de cette table ronde. Et, et voilà, on, a, on travaille avec Make Sense, avec Singa, avec Place Network qui ont des programmes de pré-incubation et incubation qui permettent justement de, de faire évoluer l'idée et de rencontrer des gens. Donc, on peut justement conseiller vers ces programmes. On a aussi un autre partenaire, TechFuji, qui organise des hackathons si on a un projet tech. Donc, il y a des moyens. Et, et puis, euh, je, je vais faire écho aussi à Susanna dans cette idée de, euh, de réseau. Et, et, et Julien aussi, c'est-à-dire que le réseau, c'est très, très important, mais comment est-ce qu'on le construit au début Et, et c'est vrai que ça, c'est un vrai... Euh, c'est une barrière, c'est une barrière quand on ne parle pas forcément la langue quand on ne connaît personne mais du coup j'ai envie de dire parmi nos partenaires et, et du coup euh, enfin, Singa, il y a plusieurs activités sociales qui vont avec qui sont très importantes pour justement construire son réseau amical et autres mais aussi Make Sense euh, le réseau, ils ont créé enfin, le confinement oblige, ils ont créé tout un système en ligne où on peut participer à des webinars etc. qui nous permet de de voir un tout petit peu je constate en live quand on maîtrise pas la langue en live c'est mieux parfois c'est compliqué aujourd'hui mais euh, il mais ne faut pas hésiter à aller de l'avant euh, faire nous ne participons pas dans des, des campagnes de euh, comment dire de, de, de... Oh, j'ai un trou j'ai un trou de vocabulaire. Euh, euh, crowdfunding, voilà. Euh, mais il y a plusieurs sites qui sont accessibles et qui sont là pour ça. Et on a des entrepreneurs euh, qu'on soutient aujourd'hui qui sont passés par là. Donc, euh, je dirais, il ne faut pas hésiter. On n'a rien à perdre. Donc, euh, créer une, site sur un, un, une page sur un, un, un site de crowdfunding, c'est assez simple. On peut demander justement à son entourage ou si on fait partie de. de de, du réseau singa ou autre de demander de l'aide donc c'est vrai que euh, faut pas hésiter et, et c'est vrai que faire notre engagement avec notre programme de prêt d'honneur c'est à dire un prêt à taux zéro c'est aussi que ça peut être pris par l'entrepreneur comme mon voilà mon love money voilà mon apport ce qui déclenchera par la suite assez rapidement et on a déjà eu cet impact c'est d'ailleurs on est jeune, comme je vous ai dit, donc nous, on n'a pas des années de, de, de résultats, mais on voit déjà avec les trois entrepreneurs que nous soutenons que euh, pour, euh, pour la plupart, en fait, le déclenchement immédiat d'une subvention BPI est parti direct après le, le prêt. Et donc ça aussi, pour nous, c'est important. Il faut que notre soutien... On ne peut pas être le soutien total, mais que ça déclenche d'autres... Ça facilite l'accès à d'autres subsides ou d'autres modes de financement qui permettent justement de faire la totalité, de remplir les besoins de financement. Super, c'est un levier. Donc, si j'essaie de, de résumer pour les personnes qui nous regardent, les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs, euh, parlez de votre projet Créer votre communauté, donc euh, aller voir euh, différentes plateformes euh, comme Singa euh, et d'autres euh, et, et euh, tester le crowdfunding euh, qui vous permet justement euh, de collecter euh, peut-être des petits dons mais ça vous permettra d'avoir un premier levier pour passer euh, justement à, à l'échelle. Donc euh, c'est ces trois idées qui, qui me parlent et, euh, et, euh, et alors tout ça me rend très enthousiaste et très positive. Et en même temps, quand on regarde le constat, on se rend compte qu'on est encore très loin, c'est-à-dire on est là pour parler d'imprison financière, on est là pour parler de personnes euh, soit migrantes, soit euh, qui, euh, qui portent des projets d'associations hybrides dans le SSS, qui ont énormément de mal à accéder à des financements. Donc aujourd'hui, euh, dans vos différentes organisations, euh, quels sont les plus grands défis, justement, que, que, auxquels vous faites face pour pouvoir... Euh, euh, permettre cette mission, euh, euh, d'avoir cette ambition en fait d'inclusion financière. Donc Susanna, chez lui Good par exemple, euh, avec euh, toute la grande volonté du monde, quels sont les défis en fait auxquels vous faites face aujourd'hui? Ah, le défi, c'est vraiment euh, la démocratisation. C'est beaucoup de pédagogie. En euh, Église, depuis 2015, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à faire de la pédagogie, à la fois auprès des porteurs de projets, mais aussi auprès de, des citoyens. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on, on, peut, on peut avoir tous un impact avec notre argent, même si on n'a pas beaucoup de moyens. On n'a pas obligé d'être euh, toujours dans une logique de don ni de charité quand on veut soutenir un projet. On peut le regarder autrement, on peut avoir... On, une posture où on va être tous dans le partage des risques, de, de, de la valeur avec les personnes qu'on va soutenir. Et, et donc, ce n'est pas évident de parler d'argent en France, je trouve. <rire> il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Et, et du coup, pour moi, il faut, il faut que chacun d'entre nous, c'est un travail personnel à faire, qu'on s'interroge, c'est quoi, à quoi sert mon argent, qu'on y est, qu est sur un compte d'épargne, quand je soutiens un projet, Comment il génère de la valeur Comment il génère de l'impact Comment je peux faire, moi aussi à mon échelle, pour qu'il ait plus d'impact encore Et euh, via des outils euh, qui existent aujourd'hui comme le financement participatif, tout le monde peut, euh, peut avoir un impact avec son argent de manière très concrète et transparente et, euh, et, et de manière accessible aussi. Je disais à partir de 10 euros, c'est accessible à tout le monde. Donc, euh, il faut juste prendre le temps de se poser la question. Merci. Merci. Donc, ton, ton plus grand défi, c'est surtout au niveau de euh, la pédagogie pour les personnes qui ont le financement et qui doivent le mettre à disposition. Euh... Oui, le défi, c'est ça. De, de... Parce qu'il n'y a pas assez de financement en France aujourd'hui. Il n'y a pas d'université université assez importante d'acteurs de, de financement non plus. Et donc, le, le défi, c'est de, de rendre tout le monde des financeurs. Parce que si tout le monde contribue sur des projets, ben, on leur montre déjà le nombre de projets financés, mais aussi la diversité, parce qu'on sait que la diversité des financeurs, ça va automatiquement augmenter la diversité des projets financés. On le voit sur la question de, de la mixité, par exemple. On sait aujourd'hui euh, que quand on a une, une équipe d'investisseurs euh, qui, est, qui, est, qui est mixte euh, et qui prend des décisions sur les projets à soutenir, dans les projets à soutenir, on va avoir une plus grande mixité aussi en termes de projets financés. Donc, je pense que c'est valide pour, pour tout type de, de différence dans, dans les projets. Merci. Très pertinent. Euh, Julien, à, à la NEF, quels sont les, les défis justement pour, pour faire en sorte que cette inclusion financière à laquelle tout le monde aspire ici euh, puisse se concrétiser en fait et ait des résultats très concret. Euh, J'irai sur deux, deux points principaux. Un, un, un premier point qui rejoint complètement euh, Sousana sur, euh, sur le côté financement participatif, euh, où je rejoins complètement ce, qu a, ce, qu ce qui a pu être dit euh, par rapport au, au fait que, euh, je ne sais pas si l'idée est de, de faire en sorte que tout le monde soit financeur potentiel, mais en tous les cas... Euh, de permettre, de par les outils de, de, de, de plateforme de financement participatif, en tous les cas, de permettre au, à toute personne de pouvoir euh, aller plus loin que dire « Ah, il est sympa ce projet. » C'est-à-dire euh, « Ce projet, il est, il est sympa, il me parle, il me touche, euh, et je vois qu'il y, y a un besoin financier, euh, et je peux participer euh, comme un petit colibri, je peux participer euh, avec euh, quelques euros ou quelques centaines d'euros si j'ai plus d'argent euh, à ce projet, à la mise en place de ce projet, avec des contreparties ou sans, ça je dirais c'est autre chose, mais en tous les cas, euh, ce projet me touche et j'ai envie de, de le soutenir, qu'il soit local, euh, mon voisin ou qu'il soit un peu plus loin, euh, à gauche ou à droite. Premier, ce premier point-là, donc c'est le premier défi, je dirais. Euh, second défi, en tous les cas pour la NEF, il va être aussi, euh, pour mieux répondre, euh, que ce soit en qualité, mais surtout en, en volume, euh, à, pour mieux répondre aux personnes, ça va être d'être davantage connu. Euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'à la NEF, on a euh, cette, euh, cette particularité, c'est qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas forcément euh, une grosse problématique de ressources, même si, euh, pas non plus exagérer, mais en tous les cas, ce n'est pas notre priorité euh, vraiment numéro une aujourd'hui d'aller chercher euh, du capital, de l'épargne. Du capital, je nuance un petit peu, parce que c'est toujours important pour une structure comme la NEF, le capital, parce que ça permet justement d'assurer un développement. Mais en tous les cas, on n'est pas dans une recherche acharnée d'épargne, parce qu'aujourd'hui, eh ce que fait la NEF parle à beaucoup de gens, et donc du coup, beaucoup de personnes viennent vers la NEF pour déposer de l'épargne. Euh, par contre, on a toujours besoin de développer nos encours crédits, parce que euh, on a euh, depuis déjà pas mal, plusieurs années maintenant, euh, fortement développé euh, nos financements et nos encours de, de crédit. Mais par rapport à, à notre ressource, on a encore largement de quoi faire. Euh, et ça, ça passe par une meilleure connaissance euh, des, des entrepreneurs, euh, mais aussi des prescripteurs qui peuvent euh, ben, voilà, mieux nous connaître et donc du coup nous, nous aiguiller des beaux projets euh, à financer sur les territoires. Super. Donc, euh, j'entends deux choses en fait. Il y, a, il y a la partie qui rejoint We Do Good, il faut qu'on qu qu démocratise quelque part euh, le financement pour que tout le monde puisse se dire euh, j'ai un peu d'épargne, je peux participer à un projet. Et ensuite, il y a une, un vrai sujet de communication. Comment est-ce qu'on fait connaître ces dispositifs et comment est-ce qu'on fait aussi de la, euh, de la curation d'entrepreneurs en fait. Comment est-ce qu'on récupère les beaux projets et... Euh, et euh, et aujourd'hui à La Neuve, vous, vous, euh, vous allez plutôt aller chercher des projets, ou vous allez attendre qu'on vous euh, qu on, qu on vous pousse des projets euh, Les deux, les deux, les deux. On est dans, dans qu'on est dans les, on est complètement dans ces deux démarches complémentaires, euh, mais où on était vraiment sur une démarche de, de réceptionner des projets euh, il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus sur cette cette recherche d'être d'être bien connu, d'être connu, d'être bien connu de la part de, des réseaux. Hein, on en parlait tout à l'heure euh, des, des, des réseaux, mais euh, ça marche aussi euh, pour nous. Euh, d'être bien connu dans les réseaux, dans, bien connu des prescripteurs euh, euh, et, des, et des entrepreneurs. Parce que le bouche à oreille, euh, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui met souvent du temps à se mettre en route, mais qui fonctionne très bien et qui est solide. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, aujourd'hui, on est, on est vraiment là-dessus. Super. Christina, chez faire les, euh, les, les défis face à cette mission d'inclusion financière, euh, en, en quelques mots, ça serait euh, décrit comment ben, en fait, pour faire, en fait, ça, ça, ça, ça revient beaucoup à ce qu'a dit Julien, euh, c'est-à-dire nous, euh, en tant que jeune structure, ben, nous, c'est trouver les entrepreneurs. <rire> On est là, euh, mais le sourcing, euh, ce qui est compréhensif, dans le sens où euh, pour beaucoup euh, d'entrepreneurs issus de la migration forcée, bah, quand on passe par le parcours, déjà, euh, enfin, l'OFI, l'OFPRA, pour l'emploi, ils ne vont pas forcément dire « alors, est-ce que tu as une idée pour une entreprise ?» En fait, ce n'est pas dans les mœurs. Donc du coup, euh, du coup ils ne vont pas forcément réfléchir à ça, ça vient un tout petit peu après peut-être. Euh, nous, à force d'être un projet philanthropique qui a dans ses valeurs, la valeur d'inclusion, et qui notre mission est de soutenir les réfugiés entrepreneurs, ben, tout ce qu'on fait va autour de ça et on est toujours en train de réfléchir comment on peut faire. Donc, c'est vrai que notre programme et, et la manière de l'axe financier marche est vraiment dans cette idée de, c'est pour ça qu'on soutient des incubateurs. Euh, c'est des programmes qu'on ne peut pas se faire en interne. Et puis, pourquoi faire s'il si en existe de très bons Donc, plutôt travailler avec des programmes d'incubation et puis leur communiquer. Et qu'eux, en tant que partenaire, peuvent dire, non, à, à toi, tu cherches du financement, bah, tu sais, il y a à faire. Donc, faire, ils font des prêts d'honneur, tu peux aller là-dedans. Euh, nous aussi on essaie de communiquer euh, à notre niveau, à notre échelle de ce qu'on fait, mais aussi d'autres partenaires. C'est vrai que faire euh, se positionne sur des, des projets de grande ampleur. Euh, donc on ne va pas financer un projet de micro-entrepreneuriat. Ce n'est absolument pas une question de jugement de valeur ou autre. Tout projet entrepreneuriat a une valeur sociale-économique. C'est juste que nos compétences ne sont pas là-dedans. Et en plus, il y a une super organisation qui accompagne qui a un programme mais magnifique en France qui s'appelle la Et donc, on ne va pas refaire, encore une fois, quelque chose qui est déjà fait. On va se concentrer sur là où il y a un trou. Après, je pense que pour nous, ce qui manque, euh, c'est de la communication. C'est aussi notre deuxième axe de travail et pour laquelle il manque des données donc nous on, on réfléchit sur des études que nous pouvons financer ou que nous pouvons monter avec des structures de recherche pour faire sortir justement des données qui nous permettra d'évaluer justement l'impact économique qu'on sait là, qu'on sait vient de des entreprises qui ont été lancées par des, des entrepreneurs issus de la migration forcée. Euh, mais aussi il y a une question de, de collaboration et de, Il faut qu'on se, se sorte de nos silos. On a tendance à tous travailler dans son silo, ce qui est normal, c'est nos compétences. Mais du coup, je sais que même enfin, là, autour du table ronde, on, on, est, on est trois organisations qui pourraient collaborer, j'en suis sûre. Après, il faut juste qu'on réfléchisse un peu et qu'on prenne le temps. Et je pense que pour euh, communiquer sur quels accès au financement existent et, et pour faire reprendre le message et, et et aussi donner l'idée de dire, non, non, vous pouvez, juste parce que vous, enfin, oui, vous avez des difficultés, vous avez dû quitter votre pays, tout votre réseau, votre réseau professionnel, enfin, quand même, recommencer sa vie à zéro, c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu l'éducation, qu'on n'a pas eu une expérience, enfin, tout ça, ça ne part pas, ça reste l'envie, enfin, ça reste, il faut juste être accompagné pour savoir où chercher les outils nécessaires pour, pour lancer le projet. Et du coup, c'est vrai que chacun de nous, on a un apport à faire. Donc si euh, on peut organiser du collaboration, euh, là du coup, je vais parler anglais, cross sectoral en fait, euh, entre, entre structures, entre parties prenantes, à des différents niveaux. Et c'est vrai, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos partenariats avec les incubateurs. Mais aussi, on réfléchit à, bah du coup, euh, peut-être qu'il faut qu'on commence, et on a déjà commencé à parler avec des avocats, avec des comptables, comment est-ce qu'on peut nouer d'autres partenariats opérationnels qui nous permettra de faire des liens et de faire des ponts. Parce que euh, l'idée, c'est de dire, OK, moi, je ne peux pas faire, mais je sais quelqu'un qui peut le faire. Et du coup, je peux faciliter la présentation. Et du coup... Euh, du coup, je dirais même aller plus loin. Bon, C'est un, une idée à débattre, mais c'est vrai que c'est un problème dans le monde de la philanthropie où on reste très, très privé, on ne partage rien. Ça commence à évoluer, ça commence à changer. Mais c'est vrai qu'il y a eu des idées pour beaucoup de fondations de dire bah, « je ne peux pas financer tous mes projets, mais j'ai fait mon due diligence. » Donc qu'est-ce qui m'empêche de ne pas partager mon due diligence avec une autre fondation qui a un programme similaire, qui peut-être peut bénéficier, et peut-être que moi, je n'ai pas financer ce programme, mais peut-être qu'un autre. Donc, cette idée-là de dire, bah, est-ce qu'il n'y a pas d'autres informations qu'on puisse partager dans le bien social, dans le but et l'idée de, de permettre plus d'opportunités aux entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre, mais qui sont bloqués un peu par... Un, par le système, un culture qui fait que, que c'est vrai que la France anti-risque voilà, on aime bien que tout soit bien calé et parfois quand on, on arrive sur place, tout n'est pas bien calé, mais ça ne veut pas dire que l'idée n'est pas bonne donc, euh, donc voilà je dirais euh, nouer et puis encourager, c'est vrai que faire c'est une de, de nos volontés de, de vouloir se lancer dans ces, cette idée-là, euh, de créer un mouvement, bon après voilà. On est une toute petite équipe. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées, mais justement, on a besoin d'autres acteurs pour pouvoir euh, les mettre en marche. Mais, euh, mais euh, je pense que les idées sont là et les possibilités sont là. C'est une question de chaque personne à son niveau, que ce soit en structure ou autre, de, de dire OK, moi, je m'engage. Et, et c'est vrai que je suis inspirée par notre fondateur, Nick, qui, lui, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis là avec ce travail que j'adore. C'est. C'est cette idée, lui, il a dit « Ok, je suis entrepreneur et je suis réfugié. Si moi, je ne m'engage pas, bah, qui va le faire ?» Et, et, et c'est vraiment ce simple constat qui est né faire. Et donc, euh, donc ça, on a envie de partager et de dire bah, « C'est possible <rire> !» Super Et sur, euh, sur cette touche très positive, euh, on va parler de solutions. Donc, est-ce que, euh, est est que vous allez partager des idées avec nous euh, J'ai envie de, euh, de, de partager avec notre audience euh, des idées de dispositifs en fait, que vous avez mis en place euh, dans vos différentes institutions, euh, organisations euh, dont vous êtes fiers, euh, qui, ont, euh, qui ont apporté des résultats. Et euh, justement, pour rebondir sur ce, ce que tu disais, Christina, du fait qu'il faut... Euh, se mobiliser, s'organiser et casser les silos, euh, qui peuvent aussi peut-être bénéficier à des financiers, à d'autres organisations euh, qui peuvent s'en inspirer. Donc Chez Willowwood, Do par exemple, euh, Susanna, euh, quel est le dispositif que vous avez mis en place euh, dont vous êtes vraiment très, très fière, qui a apporté des résultats et qui, et qui est dans cette continuité d'inclusion financière <rire> ben nous c'est le modèle de financement en lui-même hein. on a créé euh, à la fois au niveau juridique et technique tout se passe par une, une plateforme une plateforme web et, euh, et c'est vrai qu'on est fiers parce que c'est un outil qui marche euh, aujourd'hui on a des projets euh, qui passent par nous qui sont ensuite financés par la NEF ou d'autres banques parce que le premier financement il apporte une sorte de caution on a des projets qui passent euh, par nous et ensuite sont financés par... Euh, des fonds d'investissement ou des plateformes d'investissement de, participatif comme l'ITA ou Wissin. Donc, ça veut dire que c'est des projets qui grandissent par la suite. Et surtout, on a des projets qui versent des royalties à leurs investisseurs. Donc, ça veut dire que, bah, que ça marche, qu'ils font du chiffre d'affaires et, et que la valeur ensuite est partagée. Euh, après, on a un petit outil qu'on a créé et euh, bah, on l'a fait euh, surtout pour gagner du temps. Hein, C'était euh, assez individualiste comme, <rire> comme objectif. Mais un, un outil qui s'appelle Trouver le bon et qui permet aux porteurs de projets de répondre à quelques questions. Et selon les questions qu'ils répondent, ils arrivent sur le mode de financement participatif qui semble correspond le mieux. Et ensuite, ils ont accès à la liste de l'ensemble des plateformes qui existent en France et qu'ils proposent. Avec en plus quelques conseils sur comment choisir sa plateforme. Donc pour nous, c'est juste, ça nous permet de gagner du temps au téléphone ils nous demandent des conseils. Mais c'est vrai que c'est un outil qu'aujourd'hui est a été réutilisé par BPI France, a été réutilisé par Financement Participatif France. Donc, c'est un outil qui est vraiment utile et qui est très, très pertinent quand on se pose la question, bah, comment je fais <rire> Merci, c'est passionnant. Et Julien, à la NEF, le dispositif dont vous êtes vraiment très fier et qui répond justement à ces enjeux d'inclusion financière. Compliqué, parce qu'il y en a beaucoup. <rire> euh, non, bah, je dirais que le, le, le premier qui nous occupe euh, tous les jours, c'est le, le, le financement. Au niveau de la NEF, Alors c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de montant. Et c'est vrai que nous, on a un minimum quand même, on a un minimum d'intervention tout à fait en lien avec ce, qu avait, avec ce que Susanna a pu dire tout à l'heure. C'est par rapport à la rentabilité aussi de l'activité. Euh, notre minimum, nous, d'intervention est à 15 000 euros. Euh, malgré tout, aujourd'hui, à la NEF, on a sur nos prêts, on, on a... Environ 50 de l'activité, 50 des prêts qui sont faits euh, tous les ans vont à la création d'activités, vont à la création d'entreprises. Euh, ce qui est quand même une grosse, grosse spécificité de la NEF en France, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, aucune banque aujourd'hui, euh, euh, n'a 50 d'activité à la création d'entreprises dans son portefeuille tous les ans. Donc ça, on en est très fier. Euh, on travaille euh, avec euh, le Fonds européen d'investissement depuis plusieurs années maintenant, euh, le Fonds européen d'investissement avec qui on a mis en place euh, des conventions, des conventions de garantie euh, pour euh, des projets de de, montants, euh, de, de de petits montants, entre guillemets, avec plein de guillemets, euh, jusqu'à 25 000 euros et des montants plus important. Donc, c'est des conventions différentes. Mais l'idée est la même derrière. C'est vraiment, euh, on retrouve la même, le même mot, c'est l'inclusion. On retrouve l'inclusion euh, financière euh, dans la mesure où cette garantie, euh, en lien, cette garantie proposée par le, F, le Fonds européen d'investissement, le FEI, eh bien, va justement euh, être destinée à faciliter le financement. C'est-à-dire qu'il y a des projets sur lesquels la NEF euh, euh, pourrait aller, mais il y a de l'innovation, il, il, voilà, il y a plein de choses euh, qui font qu'il euh, ben, y a un risque, et c'est vrai que cette garantie va venir, euh, va venir garantir le prêt de la NEF, va faciliter, va mettre de l'huile de dans les rouages, et du coup, euh, ben, va faciliter notre intervention et notre financement. Donc, euh, je dirais, il y a à la fois ben, les financements de la NEF en règle générale, qui est quand même, je pense, une grande fierté, euh, le fait qu'il y ait 50% de l'activité de la NEF qui, soit, qui aille à la création d'entreprises, euh, grosse spécificité, et euh, cette, euh, j cette particularité en France, euh, cette particularité, euh, c'est euh, du coup de travailler avec le Fonds Européen d'Investissement, sachant que le Fonds Européen d'Investissement travaille de cette manière avec un seul établissement par pays européen, et en France, c'est la NEF. Merci. Christina, chez euh, s'il y a un ou deux disposi dis dispositifs dont vous êtes très fiers et qui ont répondu à ces enjeux d'inclusion financière, ce euh, serait lesquels On est fiers de tous nos projets et partenariats chez <rire> Non, mais je, je veux dire, en fait, on, on est vraiment fiers du lancement du programme de prêt d'honneur qui, qui est vraiment. C'était un peu le, le raison d'être, vraiment, on était là, on a dit comment on qu'on soutient. Ça a pris du temps, de, on a quand même pris un, un peu de temps au début pour faire, un, pour faire de l'exploration, de, de voir un peu, de, de, de consulter avec des acteurs en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, tout ce qui travaille avec, euh, avec les entrepreneurs réfugiés pour savoir un peu quels étaient les blocages, quels étaient, euh, comment dire, lisses qu'elles étaient systématiques, quel que soit le pays, qu'elles étaient propres à la France. Et donc, euh, donc voilà, l'idée de, de monter. Et puis, enfin, le, le programme de prêt d'honneur, c'est le cœur de notre métier. Et c'est vrai que euh, tous les autres programmes sont faits pour justement créer ce pipeline et pour, euh, pour qu'on puisse soutenir. Parce qu'on sait que le vrai nerf du guerre, euh, on a fait une étude euh, l'année dernière, avec une structure en Angleterre, The Center for Entrepreneurs, et c'était un sondage de toutes les... Enfin, incub... une bonne nombre de programmes d'incubation au niveau du monde, des programmes d'incubation pour entrepreneurs, réfugiés et migrants. Et 56% disaient bah, systématiquement, accès au financement, c'est mon plus gros problème, je sors du programme d'incubation et bah, je suis confronté au mur, je n'arrive pas. Donc, on savait que nous, il fallait qu'on apporte, euh, qu apporte euh, cette réponse. Donc, euh, donc, on est vraiment fiers. Aujourd'hui, on a trois entrepreneurs. Le programme a été lancé il y a un an. Donc, aujourd'hui, on a trois entrepreneurs de trois pays différents, de trois secteurs euh, économiques complètement différents. Et, et du coup, euh, voilà, le, le, de voir l'évolution, c'est tôt. Et enfin, voilà, forcément, quand on lance une entreprise, il faut avoir une vision à long terme. Et notre programme de prêt est un reflet de ça. C'est-à-dire, les prêts d'honneur, donc les prêts à taux zéro, euh, sont euh, disponibles de, de, de 1 000 à 30 000 euros. Donc voilà les montants, les tranches pour lesquelles on peut investir. Euh, on, après on est assez flexible dans, dans notre niche et dans les facteurs d'évaluation de, de, etc quand même la construction de, de ces prêts sont assez flexibles dans le sens où le, comment dire, le, le calendrier de remboursement va être calculé en fonction de l'entreprise, si on voit que c'est une entreprise qui aura un cycle de vente très très long, on ne va pas demander les remboursements de suite, enfin, on n'est pas là pour mettre les bâtons dans les roues, on est là pour faciliter justement l'avancement de, de l'entreprise et, et on est fier aussi de voir pour quel nombre le, le préfère a été facteur déclenchant des autres financements et, et donc ça aussi c'était un des objectifs de, de ce programme donc euh, c'est donc vrai que le programme de prêt euh, et puis on n'exclut on pas euh, Qu'il y a un deuxième prêt qui puisse être fait. Donc, ce serait toujours évalué en fonction de l'évolution de, de, de, de, du business. Euh, si on estime que ça a du sens et qu'on voit que quand même concrètement, le premier prêt a permis un grand, un grand effet de levier pour la croissance à ce niveau. Quand on est toute jeune, forcément, on ne part pas d'un chiffre d'affaires de, de 10 000 à 100 millions dans un an. Enfin, on n'est pas tous Google ou autre, et même eux, ils ne l'ont pas fait. Donc, euh, donc du coup, tout est dans ce, cette évaluation. Mais euh, on a la chance d'être un outil philanthropique qui nous permet. On, en fait, le seul, invest, disons, euh, le prêt d'honneur s'est permis parce qu'on est un fonds de dotation. En gros, euh, sinon, les autres structures, on n'a pas de licence. On ne peut pas faire des prêts à taux d'intérêt ou d'autres modèles de financement. On n'est pas un structure de financement, on n'est pas une banque. Euh, on est un fonds de dotation qui nous permet d'avoir plusieurs programmes autour de ce programme de prêt. Mais, euh, mais je pense que pour nous, euh, voilà cette idée de dire que, OK, on, on, on, a, on a preuve de concept, nous. On, on a la preuve que ça marche. Donc les premières méthodologies qu'on a mises en place, ils marchent. Donc il faut continuer, il faut continuer à tester, il faut continuer à faire des modélations et de voir comment ça peut évoluer. Mais, mais le fait que c'est là et qu'on sait que ça répond à un besoin, pour nous c'est très très prometteur pour le futur, sachant que le projet a plus long terme de faire. Donc aujourd'hui on a un fonds de dotation avec ces programmes. Mais l'idée et la vision à plus long terme, c'est de créer un deuxième structure qui est un fonds d'investissement mais ça, ça viendra dans un temps futur. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on réussisse à, à, à lisser le pipeline et permettre aux entrepreneurs de partir vers une idée jusqu'au jusqu lancement euh, et, et lancement sur le marché euh, si j'ose dire, aisément. Super, super passionnant. Alors, alors, en vous écoutant, j'ai eu euh, une question, donc elle n'était pas prévue cette question, mais je vais quand même vous la poser parce que je suis très curieuse de savoir ce que, ce que vous faites. Euh, je pense à l'importance en fait, du mentoring et de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout l'argent euh, du monde et tous les financements, c'est déjà une vraie difficulté pour, pour y accéder. Si on n'a pas les bonnes personnes euh, et, et si on n'est pas accompagné ou coaché, parce que voilà, c'est vraiment les montagnes russes de, de, de se lancer. Ça peut être très, très compliqué. Et surtout, dans, encore plus dans un pays, je pense, comme la France, qui est un pays où il y a énormément de codes. Et les codes, en fait, bah, si on n'est pas né ici et qu'on n'a pas grandi ici et qu'on n'a pas une famille qui les a, c'est très difficile de ne bon, pas tomber du ciel. Et, et je voulais savoir, dans vos différentes organisations, est-ce que vous... Euh, comment est-ce que vous alliez justement ce sujet d'inclusion financière et de, et de mentoring et d'accompagnement, est-ce que vous avez des, des, des dispositifs en interne ou est-ce que vous connectez, qu'est-ce que vous avez mis en place sur, sur cette partie-là Susanna, par exemple, chez We Do Good. Oui, euh, alors nous chez Ouidougou, de toute façon, pendant toute, toute euh, la levée de fonds, il y a un programme d'accompagnement. Nous, on accompagne les entrepreneurs, euh, on les conseille sur comment, euh, comment animer leur campagne, comment mobiliser leur réseau. Parce qu'en fait, même notre modèle économique va dépendre de leur réussite. Donc, on a tout intérêt à mettre toutes nos connaissances à leur, à leur disposition. Et après, c'est plus au niveau de l'équipe des associés, comme nous, on s'est toujours fait euh, mentorer, dès le démarrage de Ouidougouou, bah, aujourd'hui, on on donne un retour et on, ça arrive assez régulièrement qu'on mentore aussi des entrepreneurs qui ne passent pas forcément par ma plateforme. Euh, je l'ai fait deux fois, notamment avec Womanet, le sous l'entrepreneuriat féminin. Et, et voilà, on, pour nous, c'est important de donner un retour qu'on a aussi reçu à euh, des moments qui étaient importants pour nous. Merci. Et, et Julien, à NEF, vous avez des dispositifs d'accompagnement pour, pour vos entrepreneurs en fait, aujourd'hui, la, la NEF est organisée, euh, on a une quinzaine de bureaux sur toute la, la France métropolitaine, plus euh, un partenariat avec une structure euh, à Fort-de-France, qui, qui gère euh, toute, euh, toute la partie euh, Antille. Euh, donc, on a une quinzaine de points, et c'est vrai que sur ces 15 bureaux, au total, on est euh, 25 conseillers, grosso modo, et euh, chaque conseiller a fait ce travail-là, justement, de d'aller chercher ou de recevoir, comme on disait tout à l'heure, euh, des projets, de les étudier et du coup bah, de d'échanger, de, de rencontrer les personnes, alors, soit physiquement, soit en visio à l'heure actuelle, mais en tous les cas de, de rencontrer toujours les personnes euh, dans le cadre du montage du projet et puis de réfléchir sur le prévisionnel, réfléchir sur le plan de financement avec en tête toujours de bien financer une structure. Euh, non, pas de, de, de financer le, le maximum possible, mais de bien financer une structure. Et donc, du coup, dans le bien financer une structure, euh, au niveau du plan de financement, eh bien, il va y avoir euh, sur certains projets, euh, eh bien, euh, voir comment on peut augmenter les fonds propres, euh, voir euh, comment euh, WeDoGood peut intervenir sur, euh, dans le plan de financement, euh, comment un tel ou un tel peut intervenir sur de la subvention, sur, voilà, de manière à, à ce que le projet soit euh, le plus facilement viable. Euh, L'idée n'est pas que la personne ou les personnes créent une entreprise pour survivre. Euh, L'idée c'est vraiment que les, les personnes créent une entreprise euh, qui, qui porte des choses et qui permettent euh, bah, de vivre correctement euh, de, bah, du travail qui est réalisé.. Donc, voilà. Merci Christina. Che, vous avez euh, une vision autour du mentoring et de l'accompagnement? Oui. Bah, du coup, en fait, euh, ça fait partie du programme de prêt. En fait, le programme de prêt, ce n'est pas juste, euh, tenez, voilà, de l'argent, euh, débrouillez-vous euh, à plus tard. En fait, l'idée, c'est que quand même, il y a un accompagnement euh, qui va avec parce qu'on euh, qu sent qu'il y a un besoin. Et puis, euh, bah, comme m'a dit Julien enfin, et, et Susanna, en fait, c'est dans notre intérêt. En fait, nous, les prêts, euh, enfin, l'idée, c'est de, de faciliter la réussite et de, de soutenir la réussite de, de l'entrepreneur et son projet, euh, mais aussi qu'il ou elle nous rembourse pour qu'on puisse le reprêter à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est le cercle vertueux qu'on a envie de, de, de créer. Donc nous, après, parce que euh, chaque entrepreneur est différent et chaque projet est différent, et que nous, on n'est pas spécialisé dans un secteur ou un autre, du coup, euh, on, on, le, le mentoring, c'est du sur-mesure. Et ce serait en fonction de. Et c'est vrai qu'on est au tout début, donc on est en train de, de, de les développer. C'est-à-dire, euh, pour l'instant, ça a été euh, parmi l'équipe en interne, euh, par Nick. Euh, et aujourd'hui, on met en place aussi, on va tester un nouvel système de reporting et de, de réunion euh, par Zoom. <rire> c'est une autre nouvelle mode aujourd'hui. Avec le board, avec Nick, pour pouvoir avoir des séances de stratégie de, de discuter donc en fait là on va dire l'apport en mentoring jusqu'ici a été vraiment stratégique vision globale parce que euh, c'est en fait l'apport qu'on puisse apporter parce qu'on a du recul vis-à-vis -vis de leur projet. Après euh, on constate que chacun va avoir des besoins particuliers dans des secteurs particuliers et peut-être que leur secteur d'activité de, de, est aussi particulière. Hein et donc là du coup on sera forcé enfin, c'est normal qu'il faudra trouver de l'expertise à l'externe de faire et donc on est en train de chercher justement ça c'est un des projets sur lesquels on réfléchit aujourd'hui, euh, trouver des gens qui vont euh, commencer à travailler sur des projets de mentoring sachant que pour le coup euh, ben, ça ne va pas être du one shot euh, quand même, nos prêts peuvent durer jusqu'à 4-5 ans donc l'idée c'est de dire ben, on a envie de quelqu'un qui puisse s'engager pendant cette période. Et on constate, enfin, on sait, on comprend, c'est long quand même. Euh, parfois, c'est euh, quelques autres programmes, ça va être six mois ou un an. Mais là, on va dire, hmm, ça va être un peu plus. Donc, on va tester, peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas. Enfin, voilà, on ne dit pas que on n'est pas défaitiste, on dit non, non quand même. Et, et on commence par nos réseaux en interne, donc les réseaux professionnels que nous, on a. On a, on a, on a et qu'on a le bénéfice d'avoir pu construire au fur et à mesure pendant les années. Et l'idée, c'est aussi qu'on ouvre plus large. Et, et, et pourquoi pas, là aussi, euh, réfléchir à des partenariats avec des autres structures qui ont déjà euh, des des groupes de mentors au sein de la structure, c'est vrai que nous on est un fonds privé, on n'est pas une fondation d'entreprise, donc on n'a pas, pas 10 000 salariés à notre disposition qui sont spécialisés dans certains métiers donc il faut que nous on réfléchisse d'autres manières, mais c'est sûr que l'accompagnement et le mentoring c'est clé pour la réussite, c'est pas juste un prêt ou juste comme ça Ouais, passionnant. Mais merci beaucoup pour, euh, pour ces, euh, ces explications. On va passer aux questions euh, des participants. J'ai encore plein de questions, mais euh, on, va, on va partager notre temps. Alors, j'ai une question pour vous euh, en ce qui concerne le contexte d'actualité, le Covid. Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs particuliers pour les entrepreneurs impactés par le Covid Je peux répondre. On <rire> a en place des dispositifs particuliers, spécifiques aux, aux entrepreneurs euh, impactés par le Covid, en fait, qui ont été impactés par le Covid. Chez, chez We Do Good, nous, on a, on a surveillé de près parce qu'on avait peur pour les entreprises qu'on a déjà financées et qui, euh, et qui étaient en cours de versement de royalties. Et c'était assez étonnant, on a découvert qu'en fait le modèle des royalties est aussi adapté au temps de crise parce qu'en fait à partir du moment où il y a plus de chiffre d'affaires ou qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires, bah, leur engagement, il baisse aussi parce que c'est toujours un pourcentage. Donc si je n'ai pas de chiffre d'affaires pendant un trimestre, bah, je n'ai rien à verser à mes investisseurs. Donc ça c'était un avantage qu'on bah, savait déjà mais là on a vu dans la vie réelle, c'était pratique, on n'a rien à faire. Après, l'autre chose qu'on s'est rendu compte et qui n'est pas vraiment une mesure, c'est que pour les levées de fonds qui était en cours, on pensait que, que ça allait s'arrêter, que les gens allaient arrêter de contribuer parce qu'on était dans une période d'emploi incertaine où on ne sait pas trop où on va aller, donc je vais faire gaffe, je ne vais pas dépenser de l'argent et en fait pas du tout. On a eu tous d'investissements spontanés, de, de particuliers qui avaient envie de soutenir des projets, notamment dans le domaine de la santé, de l'alimentation, des projets qui parlent euh, aujourd'hui, beaucoup plus maintenant. Euh, et et c'était vraiment étonnant. Euh, on ne s'attendait pas du tout et pour moi, c'est un bon signe. Ça veut dire que bah, quand ça ne va plus, bah, on, est quand même, euh, on tient quand même à soutenir ceux qui osent entreprendre. Et, et c'est un bon signe. Merci. Christina ou Julien, vous voulez partager Julien euh, bah De notre côté, nous, on a depuis, le, depuis, depuis, depuis mars, en fait, hein, on a mis en place pas mal de reports d'échéances. Euh, au total, euh, à peu près 600, 600 prêts ont, euh, ont vu leurs échéances reportées de ce 3 à 6 mois euh, en lien avec le COVID. Et là, on Aujourd'hui, on, on étudie de nouveaux dossiers euh, pour de, de, nous, de nouveaux avenants, de nouveaux reports. Alors, des, des, la plupart, ce sont des dossiers qui ont déjà eu un report pour compléter le, le report au vu, des, au vu de la situation. Mais on a aussi euh, quand même quelques, quelques entreprises euh, qui, euh, bah, qui nous ont contactés pour arrêter le report, pour reprendre les échéances normalement parce que, euh, bah, parce que la situation se... se passe mieux que prévu donc euh, donc ça c'est super aussi ça permet de aller de l'avant euh, mais voilà nous ça s'est vraiment joué sur les reports euh, les reports d'échéance euh, et je dirais aussi cette volonté de ne pas couper avec certains secteurs parce qu'il a, on sait hein, on sait très bien qu'il y a des secteurs qui n'ont pas du tout souffert de, de euh, de la crise Covid, euh, genre, euh, par exemple, les magasins bio euh, que l'on finance, nous, euh, beaucoup. Aujourd'hui, euh, très peu ont, ont été impactés. Euh, et à côté de ça, par contre, il y a d'autres activités euh, en lien avec le culturel, en lien avec la restauration, où euh, bah là, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, en général, aujourd'hui, ces projets-là sont un peu en stand-by, voilà sont, sont, sont, prennent du temps. Euh, quoi qu'il en soit, nous, on n'a pas, euh, pas eu de politique en interne pour de dire euh, on, on arrête de financer ces, ces, ces métiers-là ou ces secteurs-là. Euh, ce que je sais, d'autres banques euh, ont, pu, ont pu faire. Euh, je ne dis pas que c'est facile, encore moins facile euh, de financer aujourd'hui un restaurant, un restaurant, par exemple, ça ne l'était déjà pas, et c'est encore moins encore moins facile. Dans tous les cas, ça reste des projets que l'on étudie. Merci, Christina, chez Fer. Faire... Ben oui, justement, en fait, Fer à, à, à monter en collaboration avec Singa. D'ailleurs, un hein, de nos partenaires, et enfin un partenaire commune entre euh, FER et la fondation Edmond de Rothschild. Donc, euh, deux structures financières, euh, voilà, on a, on a monté un fonds de solidarité pour le Covid, en fait, euh, né d'un constat où il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient à un endroit, euh, on va dire, dans, dans le développement de l'entreprise, donc soit au pré-lancement, soit au début du lancement. Et. Euh, et ou bien ils étaient, euh, ils avaient, ils étaient en, en, comment dire, en statut d'entrepreneur hein, ou dans un métier qui était complètement arrêt, mis à l'arrêt à cause du, du confinement, de, de services de traiteur, de, de restauration, etc. Et, et donc euh, voilà, enfin, on a eu la réaction de dire bon bah en fait ce sont des personnes qui sont impactées directement par le confinement et qui n'ont pas accès à toutes les aides gouvernementales, faute de statut, faute d'évolution de leur structure, et donc ils n'avaient pas de recours. Et donc, euh, rapidement, euh, c'est vrai que parfois dans le, le monde de la philanthropie, les choses prennent du temps, mais là, quand même, on a réagi, on espère, assez rapidement pour pouvoir monter justement un fonds d'urgence où, où on a pu soutenir euh, plusieurs structures. Et puis là, évidemment, je n'ai pas les chiffres en tête, ça c'est mon... mon Bon, grave erreur tout le temps, j'oublie je, je, les chiffres, mais on a, on a effectué quand même soit des dons à des entreprises, enfin, pardon, à des, des, des associations, des structures d'associations qui avaient des entrepreneurs et des, des réfugiés des migrants euh, parmi euh, les, les, les bénéficiaires, soit des entrepreneurs directement via des subsides, euh, des soutiens des soutiens euh, et, et le fonds de solidarité, pour euh, il y avait 50 000 euros qui ont été distribués parmi, si je ne me trompe pas, 14 euh, structures et entrepreneurs euh, pour leur offrir un soutien pendant cette période, pendant qu'eux, ils n'avaient pas recours à d'autres soutiens. Donc, euh, donc, on a reconnu qu'il y avait un grand besoin et qu'il qu fallait répondre. Donc, euh, donc je crois que toutes les, toutes, les toutes les trois, on, on est très, très heureuse. Euh, parce qu'on est trois femmes, qui étaient à la base du projet. Donc, on est très heureuses <rire> d'avoir euh, pu mettre ça en place et, et offrir un soutien. Donc, euh, donc, on attend des nouvelles là. On attend un tout petit peu pour voir justement quel impact ça aurait pu avoir parce qu'on estime que c'est aussi des, des choses à apprendre. Il y a à apprendre de, de cette expérience et, et on espère quand même que, on sait que certains, parce que certains sont dans, dans l'écosystème de fer également, donc je peux les suivre d'un peu plus près. Et, et du coup, je sais que pour certains, ça a, été, ça a été un vrai soutien. Ça a été un vrai soutien et vraiment nécessaire. Donc, donc on est très heureux de pouvoir avoir eu cette action. Merci, oui, c'est de belles histoires. Alors, pour rester dans, dans de, des choses très positives, on a une autre question. Avez-vous des exemples de success stories, d'entreprises fondées par des réfugiés Et si oui, pourquoi, à votre avis, ces histoires ne sont pas connues du grand public Est-ce que vous voulez partager des success stories, euh, par exemple, chez We Do Good, Susanna Est-ce que euh, vous avez euh, une success stories euh, qui vous a touché plus particulièrement euh, malheureusement, on n'a pas, pas encore accompagné de, de projets de réfugiés. Pas, on, on, on pourrait, c'est juste qu'on n'a jamais été sollicité. Mais euh, on espère pouvoir en avoir tant hein, bientôt. <laughs> Christina? Je dirais les trois entrepreneurs que nous soutenons sont des success stories. Euh, après, ils sont voilà, leurs structures sont sont très jeunes, donc euh, donc voilà, on n'est pas dans des histoires d'entreprises euh, qui ont dix ans d'existence, de, etc. Mais euh, mais, mais voilà on, enfin comment comment vous dire donc euh, un, le premier entrepreneur qui, qui a qui a reçu un prêt de notre part donc Heis un Syrien qui a un programme enfin une entreprise de, de recyclage euh, industriel recyclage de métaux qui a lui enfin il nous a emballé le jury il a et, et lui un success story qu'on voit il est passé par plusieurs incubateurs Singa Make Sense il est passé par la Casa 10, c'est quelqu'un qui est allé justement à la recherche du financement. Il ne s'est pas arrêté, il a dit « bon, ok, je passe par toutes ces étapes. Euh, » Lui et moi, on a communiqué pendant un an avant qu'il a postulé pour faire, pour qu'il puisse être prêt pour le faire. Et, euh, et son entreprise, déjà, euh, il y a une grande entreprise dans le monde du, du recyclage du métal qui a voulu lui acheter son entreprise déjà. Et, et il a refusé parce qu'il a dit bah « ben non, je suis entrepreneur ». En fait, l'idée, il voulait l'embaucher et le faire travailler en interne. Ce qui est un enfin, signe très positif dans le sens que si euh, une des grandes acteurs du secteur veut acheter ta boîte, ça veut dire qu'en fait, il euh, y a quelque chose là derrière. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une. Euh, on a un autre. Euh, euh, Roux Savard, qui, qui est également président aujourd'hui de, de SINGA, euh, qui lui a, a une grande expérience de journalisme, qui avait déjà lancé un projet dans les lettres personnes et qui a fait évoluer ses projets. Enfin, ce projet lui a déclenché l'idée de Jehan Info, euh, un, un appli de, de business intelligence qui justement entre dans le marché de, de tous les logiciels de, de news information, donc que ce soit l'Economist um, Intelligence Unit, Reuters, um, uh, Mackenzie Wood, si je ne me trompe pas, je ne connais pas tous les acteurs du secteur, mais du coup, en, en mélangeant l'intelligence artificielle et ses compétences, et justement sa connaissance de son pays d'origine et d'autres pays, en fait, c'est un vrai exemple d'innovation, de, de la force des entrepreneurs, euh, migrants, réfugiés, qui viennent, qui ont une idée, qui puissent voir à force de l'expérience d'avoir vécu dans plusieurs pays, de dire « je vois une opportunité ». Et du coup, aujourd'hui, ils sont en, train de, en période de lancement. Et, et notre troisième entrepreneur, Ousmane Ba, qui est un guindien, qui, qui est passé par, lui aussi, la classe du réfugié, il est venu en France, et il est passé par de, des expériences très, très, très difficiles, et qui est enseignant et qui s'est rendu compte, et ça se montre aussi la, la générosité de l'esprit dans son malheur, et il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres migrants qui vivaient en France depuis mais 20, 30, 40 ans, mais qui ne savaient ni lire ni écrire leur français. Et bah, dans sa première euh, logement, un logement public, et, et bah, il a commencé à travailler avec eux, et puis il a été muté dans un autre logement. Et du coup, il dit bah, comment est-ce qu'on va continuer les cours d'alphabétisation et son projet est né. Du coup, il a une application d'alphabétisation qui est juste incroyable et euh, nous estimons qu'il a énormément de potentiel. Donc, avec l'investissement du prêt du Fer, bah, il est en train de créer le deuxième module de son application d'apprentissage. Et de, de créer des nouvelles kits pour se lancer, euh, lancer l'entreprise euh, dans les ventes, dans les premières ventes. Sachant qu'il a déjà eu un preuve de concept avec, euh, avec un, un crowdfunding, lui. Voilà, il a fait un campagne crowdfunding qui lui a permis de produire quelques exemples pour pouvoir faire le test du concept. Donc, euh, quand il est venu nous voir, le preuve de concept était là, mais il avait besoin d'investissement pour se lancer. Donc, euh, donc, trois histoires jeunes, certes. Mais nous estimons hein, trois histoires à succès et qui ont, qui ont un bel futur devant eux. Donc, euh, donc on est ravis de, de, pouvoir, euh, de pouvoir les soutenir euh, et les suivre. Merci, c'est de très belles histoires. Euh, Julien, une histoire euh, que tu as envie de raconter Pas, pas, alors, pas en lien avec... Euh, non, on n'a pas eu, on a pas, euh, comme We Do Goon on n'a pas eu encore de, de projet porté par des migrants sur... Euh, sur au niveau de la nef, euh, non, malheureusement, non, pas encore. Ça ne serait tardé. Mais, euh, mais non, on n'a pas encore d'exemple à donner, malheureusement. Grâce à ce panel, il y aura plein d'autres exemples. Exactement. <rire> Exactement. Rendez-vous l'année prochaine. Alors, non, on a pas. une autre question. Euh, alors, euh, alors j'en beaucoup, beaucoup. Euh, si ai beaucoup. Si j'ai bien compris. Oui, donc vous vous positionnez donc vos organisations se positionnent plutôt sur le fonds d'amorçage. Quel est votre ticket moyen en, en quelques en une minute on va dire Julien Alors tout à l'heure je disais notre minimum d'intervention c'est 15 000 euros. On peut aller jusqu'à 4 millions d'euros donc c'est très très large. Euh, on a une moyenne aujourd'hui euh, on a une moyenne aujourd'hui qui est à 150 000 euros par prêt mais une médiane, c'est-à-dire la, la, la majorité, je dirais, des financements, sont plutôt entre 80 et 100 000 euros. Merci. sous euh, ben Nous, le, le minimum, c'est 10 000. Il euh, n'y a pas de maximum théorique. Le maximum qu'on a fait jusqu'ici, c'était autour de 200 000. En fait, plus on va chercher d'argent en échange de royalties, plus on s'engage sur son chiffre d'affaires. Donc, on... On ne on recommande même pas d'aller chercher trop parce que ça, ça, ça implique un engagement. Et la moyenne, elle est de 60 000 euros. Merci. Christina Nos prêts partent de, de 1 000 à 30 000 euros. Donc, euh, donc aujourd'hui, ce sont des enveloppes. Euh, sachant que dans l'idée du projet à plus long terme, pour nous... Euh, L'acquisition d'un prêt auprès de FER et de Travail en partenariat, c'est une première entrée vers des, des investissements en, en equity plus tard, hein, euh, à un temps futur. Mais pour l'instant, le programme de prêt reste limité à 30 000 euros. D'accord, super. Pour rester sur le, les questions sur le financement, est-ce que vous faites de l'accompagnement pour le montage financier de nos projets Je peux commencer, si vous voulez. Euh, au niveau de la nef, on intervient vraiment à la phase financement. Donc, ça, ça, ça je serai dans l'optique de dire non. Mais euh, nous, nous enfin, quand on étudie euh, les, les projets, ce que je disais tout à l'heure, on, on étudie très fortement les plans de financement dans, dans cette optique de bien financer la structure, et donc. De, de, de par ce souci-là, on est amené à, je à, à, à potentiellement, parce que ce n'est pas le cas sur tous les projets, on peut être amené à accompagner euh, les porteurs de projets euh, en mettant en lien ces personnes avec euh, bah, des financeurs qu'on connaît ou, ou des outils que l'on connaît. Merci. C'est un peu comme la nef. Hein. Nous... Euh... Quand ils, euh, les porteurs de projet arrivent chez nous, ils ont déjà un document de présentation avec un prévisionnel en temps de financement. Après, il se peut qu'on soit amené à le revoir ensemble parce que, bien sûr, on va poser des questions et parfois nos questions, euh, bah, on challenge un petit peu aussi le, le, le prévisionnel et le temps de financement. Euh, et c'est surtout après, après l'advée de fonds, là, il y a un accompagnement parce que nous, on a tout intérêt à que après notre financement, il y ait d'autres financements qui arrivent. Donc, on a, on a des conseils, on a des mises en relation. Pour que notre financement à nous il fasse effet levier de auprès des banques, on peut mettre en relation avec la par exemple, auprès de, de, de BPI et d'autres structures de, de financement. Donc c'est tout tôt après. Merci Christina. Euh, je veux dire oui, oui et non, dans le sens où euh, on va voilà le, le processus justement de, de demande de prêt au sein de FERC par nature, va, il va y avoir un accompagnement. Donc, quand on passe par les étapes, et par exemple, pour les structures qui vont passer jusqu'au pitch, euh, bah, du coup, euh, on va les coacher pour le pitch, pour être sûr qu'ils présentent les informations nécessaires. Après, il y aura du Q&A, ça c'est à eux de répondre. Mais, euh, mais du coup, donc, on, va, euh, on va les accompagner et, et les aiguiller par rapport à ce que sont nos, enfin, nos critères, et comment faire pour avoir accès à un prêt de fer. Pour le reste, c'est vrai que c'est tôt pour nous. Donc, euh, je dirais, c'est à voir, c'est vrai que nous, notre accompagnement, justement, euh, par, par le fait qu'on est une petite structure et on est au début de notre activité, on, on évolue. Donc, si on constate que oui, en fin de compte, c'est une, une évolution naturelle et un grand besoin et une valeur ajoutée qu'on peut apporter, on, on le fera déjà euh, on commence à donner quelques conseils à nos entrepreneurs euh, d'un point de vue très large stratégique après il faudra quand même des expertises euh, dans le monde du financement et du coup ce seraient des partenariats qu'on pourrait, euh, qu pourrait voir pour créer c'est vrai que euh, via nos contacts c'est aussi un peu dans l'objectif de dire nous savons que nous ne serons pas le seul financement et on n'a pas intérêt à être le seul financement on a intérêt à faciliter la voie vers d'autres financements, mais c'est clair qu'un prêt de 30 000 euros, euh, ce n'est pas la même chose qu'un que, que demande de financement son premier lancement en CID euh, où on cherche à, à collecter 3, 4 millions, donc, euh, voire plus. Donc, c'est vrai que c'est d'autres... Enfin, ça veut dire que l'entreprise, elle, euh, a évolué à un certain niveau pour justement justifier euh, cet investissement euh, grâce à l'activité qui existe déjà super, merci alors est-ce que vous avez des exemples d'associations que vous avez accompagnées qui sont devenues des entreprises elle, elle revient souvent cette question dans le monde de l'ESS <rire> allez euh, j'étais justement en train de réfléchir euh, oui, on a eu des cas euh, et j'ai pas d'exemple en tête <rire> euh, on a eu des cas je pense que je, je veux pas dire de bêtises mais dans le monde de... de de conseils euh, à l'épanouissement professionnel quand on veut changer de voie professionnelle. On avait une association euh, qu'on a accompagnée qui a réussi son financement et qui est devenue une entreprise par la suite. Et c'est assez fréquent dans le monde de l'ESS de commencer d'abord par une association pour euh, tester euh, sans prendre... Trop de risques, on prend trop d'engagement son activité et ensuite quand ça commence à prendre en charge de, de formaliser un peu plus les choses euh, avec avec mon entreprise. Donc c'est assez classique. Et ça se gère très bien. Julien, tu voulais rebondir. Euh, oui, on est. Enfin nous on a, on a eu à, à financer plusieurs structures euh, qui étaient en sous forme associative euh, dans un premier temps euh, avant de passer en scope par exemple. Euh, ou passer bah, en SIC. Euh, donc, euh, ce, ce, ce modèle-là, euh, on l'a vu plusieurs fois sur des activités euh, très variées, comme les espaces verts. Enfin, J'ai un projet en tête comme ça, euh, à côté de Rennes, où la structure est une était une association et est devenue une SCOP. Aujourd'hui, à deux au départ, et maintenant, ils sont une dizaine. Euh, on, a, si, on a quand même les, les associations de préfiguration euh, Enercop, qui euh, sont euh, devenus, sont de, alors peut-être pas pour toutes, mais en tous les cas, sont de devenus des, des sics maintenant euh, régionales. Euh, je pense par exemple à l'association euh, Pays de la Loire, qui aujourd'hui est une SIC régionale Enercop Pays de la Loire, euh, Bretagne, euh, la même chose, euh, voilà. Et on est, euh, ce sont des structures qui sont euh, clientes de la NEF. Euh, voilà. Mais il y en a, a, a d'autres qui ne me viennent pas comme ça à l'esprit, mais il y en a forcément plein d'autres. Mais avec toujours, ce, enfin de celles que je connais en tous les cas, ce passage d'association à coopérative, enfin, à, du cas à SCOP ou à SIC. Euh, c'est ce qui se fait, enfin c'est ce que j'ai en tête. Super, merci. sinon un exemple à partager une association qui s'est transformée en entreprise chez faire Non, en fait, c'est vrai que du coup, le programme de prêt est couvert co aux entrepreneurs. Donc, forcément, c'est un projet d'entreprise. Donc, par biais de, de la qualification, euh, on n'a pas eu euh, cette expérience. Après, je dirais, enfin, pas d'expérience directe. J'ai eu quelques conversations et c'est vrai que euh, parmi nos partenaires euh, et les programmes d'incubation que nous, nous soutenons, euh, souvent, voilà, c'est comme on est au tout début de la réflexion, euh, il y a des entrepreneurs qui vont commencer par une idée d'association, et puis après, euh, enfin, moi je vais toujours poser les questions pourquoi une association euh, Enfin, voilà, c'est quoi le modèle économique et pourquoi ce choix de modèle économique euh, Après, euh, voilà, il faut se rendre compte quelle est la mission euh, est-ce que la mission, parfois la mission est associative donc, euh, donc on n'a pas le choix c'est-à-dire que c'est le meilleur outil pour, euh, pour faire lancer la mission mais, euh, mais du coup euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas eu à faire ça euh, on peut, on peut au sein de faire donner quelques idées de réflexion parce qu'on a une expérience dans le monde de la philanthropie, mais aussi un peu dans le monde de l'entreprise de, de également. Donc cette idée d'avoir cette double vision de dire ok, bah, voilà les points sur lesquels il faut réfléchir. Après euh, concrètement, euh, voilà, on aura besoin d'expertise d'avocat, on aura besoin de, enfin voilà, c'est aussi des questions qui seront très pointues au niveau juridique auxquelles il faudra il, il faudra se référer et euh, et on ne se, on se positionne pas comme avocat. <rire> Chacun son métier. Super. Ben merci beaucoup. On va clôturer ce panel virtuel. On a répondu à toutes les questions. Je tenais vraiment à vous remercier pour votre temps et pour toutes ces, ces idées et votre, et votre enthousiasme. C'est une très, très belle cause. Et, et j'espère que justement, on aura de voilà, de très beaux projets qui vont, qui vont en sortir. Pour les participants qui nous regardent, euh, osez, euh, pour résumer euh, ce que nos panélistes euh, ont partagé, euh, parler de votre projet, euh, rejoignez des communautés, très important, euh, commencez à créer votre réseau et puis pensez au crowdfunding. Euh, il, faut, euh, il faut y aller et ayez confiance en vous. Et puis, euh, très souvent, pour être euh, moi-même, arrivé en France pour, euh, pour être... Euh, voilà, pour, pour avoir fait ce chemin, c'est beaucoup de chemin. Donc, euh, vous avez déjà beaucoup de talents et beaucoup de skills et beaucoup de compétences. Euh, donc, je pense que c'est euh, possible. Euh, merci à SINGA France. Merci à SINGA Accélération. Un grand merci à Dano derrière, euh, derrière l'écran, euh, qui a fait un, un travail phénoménal. Et euh, merci à la fondation euh, Edmond Rothschild Et merci à tout le monde. Voilà, belle journée euh, à tous. Merci, bonne journée. <rire> Merci, Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.